Qui passe le refait surface, ne revient jamais la jeunesse idem. La vieillesse arrive, chasse et pourchasse, bien affamée, mange ce qu'on aime. Je t'ai vu en face parler à voix basse, d'emblée j'ai aimé ton visage emblème. Je n'ai pas eu l'audace de vider ma tasse, mon cœur enflammé devenu problème. Je suis tombé amoureux de tes yeux, de ton visage primus radieux. Tu es la beauté elle-même, l'extrême beauté suprême. J'ai adoré ton intrinsèque, bien avant d'adorer ton extrinsèque. Tu tout ce que j'aime, tu m'as rendu mes nuits bohèmes. J'ai adoré ta gentillesse, ton savoir-faire et ta sagesse. Tu es ma belle Kanyli que j'adore, que j'aimerai jusqu'à la mort et peut-être encore après la mort. J'ai adoré tes yeux soleil, tes belles joues et tes oreilles. blanche qui brille, qui rayonne et qui scintille, du cuir chevelu jusqu'aux chevilles. Je veux te montrer que je suis poète après que tu aies sillonné ma tête. Tu es le symbole de la beauté féminine, une belle déesse des races divines. J'ai adoré la splendeur de ta taille fine, ta belle silhouette et ta bonne mine, tu es la belle lumière de la lune, une tisirie fruitée à goût de prune. J'ai adoré les expressions de tes sourires, ton beau visage et tes beaux rires. Tu es ma belle Algérie que je respire qui me séduit jusqu'à mourir. J'aimerais te dire je t'aime. « Tout simplement je t'aime, après la vie c'est bien la mort, et après la mort je t'aimerai quand même. » Écrit par Smaïl Moulaï surnommé, le poète Kabyle de Bécois. La nuit obscure j'ai vu le soleil, les rayons de ses yeux la lumière au visage. Son lave torture mon cœur, mes oreilles, les étoiles l'envoyant arrêt sur l'image. J'ai vu l'air pur. Le matin au réveil, chatouiller mes narines. L'océan les nuages. Je l'ai vu, je le jure. La veille en sommeil me parlait en éveil son cœur en otage. La nuit très sombre. J'ai vu son ombre au fond de la mer tournée au virage. à gauche à droite ma vue étroite, son âme vagabonde, belle et très sage. La fille la plus ouahou, la veille du carême, est allée en Afrique dans sa partie sauvage. Najak Daïd Merao sait bien que je l'aime. Je sais bien qu'elle m'aime, je lui envoie mes hommages. Son visage m'inspire face à moi à la face. Le matin comme le soir, on rigole, on partage. J'inspire, j'expire, je m'incline et je craque. Pour Najat la l'agronome destinataire du message. De George Thorne à Londres, je ressens son âme tendre, elle tarde à venir, pourquoi vos dommages mon bon cœur à attendre, d'emblée en cendre, brisé, castré, cloîtré en cage. Le fort national et la terre vie du mal. La terre de Havane, le plus beau des villages. Le village d'Aït méraou est très beau, c'est normal. D'Adouza à Aguacha, le courage à priage. La lune, les étoiles, les esprits en cavale, les planètes très nettes, les tonnerres, les orages. La jatte en amont, mon âme en aval, les témoins de juin, les synthèses rattrapages. Nouveau poème aujourd'hui, 31 juillet 2022. Un merci.